Bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Bon fin du de, de mois de ramadan à tous les fidèles musulmans. Voilà, nous allons commencer ce direct par cette nouvelle. Mamadou Doumbouya, le poutiste, comme il avait fait le 8 mars dernier à zéro courée Quelqu'un qui se dit chef d'État, chef suprême des forces armées. Je vous avais dit la présence des militaires à l'Abbé. Pour aller sécuriser l'Abbé. Parce que le bandit Mamadou Doumbouya qui sait qu'il n'est pas aimé dans l'armée, il n'est pas aimé aujourd'hui en Guinée. Mais comme c'est du populisme, aujourd'hui, le préfet, les sous-préfets, les chefs de quartier aujourd'hui, ils sont en train de mobiliser des fonds pour pouvoir, comme demain, vous savez, c'est la fête. Heureusement, l'abbé, les gens vont sortir. Il faut profiter de ça pour dire Oh, mamadi a été à l'abbé, les gens sont sortis. Toujours du populisme, parce que demain, c'est la fête. Il faut profiter de ça. Oui, les gens vont sortir pour aller à la fête. Et c'est ces images-là, ils vont dire, vous savez, il y a toujours des curieux, il y a toujours des curieux, et ce sont ces images-là qui vont prendre demain, pour dire, voilà, eh Mamadi est parti à l'Abbé, les gens de l'Abbé sont sortis, oh, il est populaire, il allait à zéro la fête, 8 mars, Mamadi, tu te trompes, tu te trompes, tu te trompes, mm -mm. Vous pensez pouvoir manipuler les Guinéens Les cœurs partagés. Vous pensez euh, pouvoir manipuler les Guinéens Ça ne marchera pas. Mamadou Doumbouya. Tu as vu, je t'ai dit, tu es un peu heureux. Quand on annonce ton départ pour quelque chose, et pour quelque part, tu as peur, il devait aller à la Mecque. Qu'est-ce qui est sorti dans ça Parce qu'il a peur. Le bandit, sait. Si il annonce, il est dans l'avion, wow! on peut faire comme... Pour les autres, une fois que l'oiseau est en l'air, PAM faire descendre l'oiseau, parce que Mamadi est un bandit. Aujourd'hui, l'armée, les gens en ont marre de lui aujourd'hui. Les militaires guinéens en ont marre de Mamadi. Donc c'est pourquoi le bandit aujourd'hui, à part ses éléments proches de lui, a peur aujourd'hui d'annoncer au peuple de Guinée que oui, il doit se déplacer à l'intérieur du pays, parce que lui-même il sait qu'il n'est pas aimé. Quelqu'un qui a aimé, quelqu'un, le président Fakonde, partout il partait, on annonçait une semaine qu'il doit aller dans tel coin. Mais le bandit, Mamadou Doumbouya, a peur aujourd'hui, il ne dort plus. Donc, c'est l'info. MSP, vous êtes informés. L'armée guinéenne, vous êtes informés. Le bandit, il veut se rendre à l'AB, toujours du populisme. Pour montrer à la communauté internationale. Que lui il est aimé, pourtant aujourd'hui les gens ne veulent pas de lui. C'est Duba Bagar, salut à tout le monde. Pourtant, les gens ne veulent pas de lui. Voilà, maintenant nous allons parler de Matoto. Vous avez tous vu les images Mamadou Batos qui a échappé à la bastonnade aujourd'hui à Matoto. Mettez le cœur. Les, les bandits encore, ils ont repris. C'est pas. Mettez le cœur. Je vous ai dit, nos pages aujourd'hui c'est ciblé parce qu'ils ont toujours peur. Voilà. Merci, voilà. Merci de mettre plus de cœur et partager. Parce que c'est ça leur vœu. Ils veulent pas. Ils ont peur des réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé à Matoto. Mamadou Batos. Mamadou Batos, tu mérites. Ce que tu as eu aujourd'hui. Ça dit, quand quelqu'un n'a pas de dignité, ça dit fils Rilom Bali, c'est ça. De même que Mamadi Doumbouya. Grâce au RPG, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Mais comme toi, tu fais que tu n'as jamais connu le RPG. Sans le RPG, sans ceux qui sont en prison, tu ne serais même pas où tu es aujourd'hui. On te dit voilà, de dégager les incombes au bord de la route et vous, vous partez saccager le business des gens et vous partez brûler sans prendre les précautions jusqu'à ce que le feu brûle les magasins des gens. Des pauvres citoyens, Pas ta faute, Mamadou Batos, c'est le karma qui est en train de te taper aujourd'hui. Tu as échappé, belle. Sinon, ils allaient te bastonner aujourd'hui. Mamadou Batos. Parce que, tu es pareil que Mamadou Doumbouya. Tu as échappé aujourd'hui. Tu as échappé, belle. Tu pensais que toi, tu pouvais sortir tu pour aller parler aux pauvres citoyens qui ont perdu leurs marchandises. Ceux-mêmes qui t'ont aidé à être mère, tu es ingrat envers eux. C'est pourquoi les dames aujourd'hui, elles ont voulu se jeter sur toi. Parce que toi, en tout cas, il faut tout faire. Mamadi va te garder. De... Parce que le jour qu'il y aura élection, c'est fini pour toi. Mamadou Batos. Et t'as fini ma mère, Nabaradam. Mamadou Batos. Parce que Matotoke, Il n'y a pas plus ingrat que toi. Moi, je respecte. Hein? Regarde les maires de l'UFDG Dans leur hypocrisie Ils n'ont pas de haine Ils n'ont pas de haine envers leur parti Vers l'UFDG Mais toi Mamadou Batos Même ne serait-ce que Le siège du RPG Facture d'électricité Mamadou Batos Toi Mamadou Batos Tu pouvais payer ça Mais comme vous êtes tous des ingrats Tu es le maire actif de Matoto Le siège est là-bas on parle que oui, facture d'électricité. Si toi, Mamadouba Tosla, tu étais vraiment quelqu'un de bien. Fisilom Balimira, c'est toi qui devais payer la facture d'électricité du siège du RPG. Ça n'a rien à voir avec montrer ton visage avec Dumbuya. Mais l'ingratitude, l'ingratitude tu as vu aujourd'hui, comment tu as été chassé aujourd'hui, toi qui es le premier responsable de la commune. Premier responsable de la commune, et Tanyang toi il y a eu élection. Mais Mamadi, il n'y a pas eu élection. Vous mettez vos dignités à l'eau à cause de qui? D'un bandit qui n'est pas aimé. D'un bandit qui n'est pas aimé? Les gens sont en prison. Tu envoies quoi pour, pour ces gens-là? Nos responsables sont en prison. Mamadou, Bartos, tu fais quoi? Tu fais quoi pour ces gens-là? Il me sera ma Nebe. À part faire la démagogie de ce poutiste. Toi, tu es le maire de la commune. Ces femmes-là, ces pauvres femmes-là payent de l'impôt. Vous partez brûler leur table. Comme ça, au lieu de les dire, non, nous ne voulons pas vous voir ici, voilà, nous allons chercher des endroits pour vous. Tu ne le fais pas. Hein? Le maire, quand tu veux dégager des gens, tu trouves des solutions. L'État vous accompagne. Vous trouvez des terrains pour ces, pour ces dames. mais non toi, tu ne le fais pas c'est de venir faire pleurer des pauvres mamans. Hein Mais tu n'as rien vu d'abord. Wallah, c'est le début. Il faut tout faire, de... il faut prier pour que Mamadou. Il faut, il faut prier. Wallah, que Dumbuya reste. Même si c'est moi, d'amour, Wallah, je me présente contre toi, Mamadou Batos. Tu ne vas pas passer. Tu ne vas pas passer, Mamadou Batos. Parce qu'il n'y a pas plus ingrat que vous, Mamadou Batos. En tout cas, les femmes restent mobilisées. Après le mois de Ramadan, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Parce qu'il faut qu'on monte à ces bandits, à ces narcos du CNRD. C'est pourquoi le bandit veut profiter. Comme on dit après le mois, pour aller à l'AB, c'est pour encore chercher à tromper la communauté internationale. Le jour de la fête. Toi, c'est pendant les fêtes que toi, tu vas dans les villes. Pendant les fêtes, hein, toi, tu ne vas pas pour dire, voilà, je vais rendre visite dans tel coin. C'est pour profiter. Des fidèles musulmans demain à l'abbé. Pour dire, voilà, vous avez vu Hé, hey, Mamadou Doumbouya, il est aimé. Il est nanani nanana. Chaque fois, c'est dans les mosquées. Vous, vous ne... Sinon, le grand stade de Conakry est là-bas. Le grand stade de Nongo est là-bas. Le stade de l'abbé est là-bas. Pourquoi vous n'organisez pas Vous dites, ok, Mamadou Doumbouya va venir. C'est là que tu vas sentir que les gens ne t'aiment pas, Mamadou Doumbouya. C'est là que vous allez sentir que qui fait Et sinon, tu viens de Kankan Il faut partir à Kankan tu avais dit après, que c'est Kanka. Vous n'a plus été. Parce que toi-même, tu n'es même pas sûr de toi. Tu as peur. Cela, ils fariront. Cela, ils fariront. On avait annoncé combien de fois que tu devais partir à la Mecque. <rire> Moi, on vous avait dit, si ce n'est pas par surprise, quand on annonce, voilà, il, ne, il ne le fera pas. Parce qu'il sait. Le type a peur de rentrer dans l'avion. C'est Mamadi qui va rester dans l'avion Jusqu'en Arabie Saoudite hein? Et il sait encore Il va revenir Je vous ai dit c'est un peu Même l'affaire de là encore <rire> Quand ce service de renseignement va lui dire Ah patron, c'est pas assuré des... Wallah il va pas partir Quand ce service de renseignement Ils vont lui dire Vous savez Bala est déjà là-bas C'est-à-dire pour aller sécuriser Encore la ville Sinon, a... c'est méchant. Putain, Mamadou Batos, c'est méchant. Et le vous allez venir soutenir Mamadou eh, Doumbouya. On peut comprendre que oui, tu as le meurtre actuel. Oui, c'est que l'État dit, oui, vous devez le faire. Mais l'ingratitude a oublié le parti. Ceux qui se sont sacrifiés pour toi, Mamadou Batos. Ceux qui se sont sacrifiés pour toi ce jour-là, Mamadou Batos, pour que toi tu deviennes le maire de Matoto. Tu as oublié ces gens-là. Ils sont en prison. 30 jours de Ramadan. Même un repas pour envoyer à ces gens. Tu ne l'as pas fait. Mamadou Batos. Autant Allah, le bon Dieu va avoir pitié de vous. Hein? L'UFDG, eux ils disaient, eux ils continuent toujours que non, c'est eux qui devaient être maires. Mais ceux qui se sont battus pour que toi tu deviens le maire de Matoto, si ce n'est pas de l'ingratitude. Même Ismaël, Ismaël même, qui était au qui un, un moment il s'est rébellé, il a demandé pardon officiellement au président Fakonde. Même s'il est dans l'UFDG. Ismaël Kondé, le maire de, de, de, de, de Matam. Hein mais toi l'ingrat, toi l'ingrat, Mamadou Batos. Il n'y a pas plus ingrat que toi, Mamadou Batos. Personne ne t'a dit de t'afficher avec le RPG. Mais il y a la manière d'être reconnaissant envers ceux qui t'ont aidé. Ceux qui t'ont aidé hier, Mamadou Batos. Et t'as Moi, c'est ce que je vous ai dit le CNDI vous a répété même fois, c'est pas des partis politiques Mamadou Doumbouya n'est qu'un simple bandit, un narco il a fait le coup d'état, c'est un instinct de survie et il continue sur ça et le jour qu'ils vont le faire tomber vous les ingrats là, vous les démagogues c'est vous qui allez perdre, parce que personne n'aura confiance en vous, l'UFDG ANAD restera toujours le RPG Arc-en-Ciel restera, UFR restera parce qu'au temps, non du Moura Faouma. Non du Moura Faouma. Dadi c'est parti. C'est ça qu'on a été parti? So, qui, vous pensez que le bandit là va rester? na y a Vous pensez que le narco là va rester comme ça? Non. Il va dégager, Inch'Allah. Ce bandit va dégager. Amuluma y a un loup qui est mort. Bon, je vais parler, il y a un cas qui se passe aujourd'hui des douaniers, de l'armée même en général, mais c'est les douaniers et quelques policiers qui font pitié. Depuis le temps de, de Lansana Conti, le ravitaillement, même le temps de Sekouture, même le ravitaillement des militaires. Les bandits sont venus, Idiamine, crâne rasé, pour se faire des millions. Regardez le budget de la, de la défense aujourd'hui. Le bandit est venu couper cela, le ravitaillement des militaires en riz. Aujourd'hui, les douaniers, ils ont coupé le riz. non qu'on va mettre ça sur leur salaire. La famille, si je vous dis jusqu'à présent, il y a des douaniers, tu peux pas. Les douaniers n'ont pas les, les armes. C'est pourquoi ils donnent pour certains militaires. Parce qu'ils savent que oui, si ces gens-là étaient armés, les bêtises qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, mais on parle au Guinée, ils ne comprennent pas. Il n'y a rien dans les caisses. Imaginez les boursiers guinéens, 8 mois. Les enseignants contractuels, 8 mois. Les planteurs, leurs produits à Sogipa, plus de 8 mois. Les PME, bloqués. Pas de recrutement. Vous avez vu Ibrahim Traoré au Burkina. Il a mis 22 milliards de francs CFA pour le recrutement. Pour le recrutement à la fonction publique, 7218 personnes. Et dans d'autres secteurs, 5 000 et quelques. Presque 12 000. Mais chez lui, il n'a pas fait, comme les bandits l'ont fait en Guinée, mettre des pères de famille, des Guinéens à la retraite, sans mesure d'accompagnement. Sans mesure d'accompagnement. Donc ces douaniers sont là aujourd'hui. Imaginez, tout est cher au temps de Doumbouya. Le, le, le, le riz que les gens prenaient, tu as coupé ça. Le sac de riz est aujourd'hui à 300 et quelques. Le salaire des gens n'ont pas augmenté. Tu n'as pas pu augmenter le salaire des gens. La vie devient chère, le transport. Les douaniers vivent dans la misère. Le port de Conakry, il n'y a même plus de business. Hein, je vous disais, si vous savez comment les, les travailleurs guinéens souffrent. Ne voyez pas les gens aller. Il y avait, avant, <rire> j'ai des amis, même commissaire, ça fait rire. Hein. Au temps du pré président Condé, eux, ils avaient des véhicules, voilà, le, le commissaire Choco, le matin, il est bien habillé. Il vient prendre son café chez Aruna. Voilà, en partant. Et les petits, les grands, grands, ils donnent. Mes amis, la disent aujourd'hui ils sortent très tôt pour se cacher, pour entrer dans Magbana, pour mettre bavette, pour aller en ville. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils sont venus bafouer la vie des Guinéens Moi, 2020, mais j'étais tellement dépassé parce que c'est en 2000, 2014 15 que j'avais quitté Conakry. Et je suis réparti. Non, en 2016 que j'avais quitté. Mais quand je suis réparti, 19, 20. Non, mais j'étais émerveillé. Wallahi. Des jeunes, tu rentres chez eux, tu es d'accord. Des jeunes, tu les entends parler de business. De 200 millions, 300 millions. Mais toi-même, tu es là avec 30 000 dollars. Mais tu dis, waouh. Mais actuellement, personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. Ils sont venus mettre le pays à terre dans l'arrogance des incompétents, des tonneaux vides. Regardez aujourd'hui. Les travailleurs vivent dans la misère. D'autres attendent jusqu'au 10, au temps du présent Fakonde. Du 23 à 24, 25, billetage, c'était déjà fini. Parce que oui, il y avait des réserves. C'est comme Adam a dit quelqu'un qui travaille, si tu n'as pas d'épargne, toi, tes, tes dépenses sont élevées. Toi, tu n'as pas d'épargne. Toi, ton salaire, c'est 1 million. Tes dépenses, c'est 1 million 200. Mais comment tu vis C'est comme ça l'État guinéen. Au temps du président Fakonde, on avait des réserves de plus de 6 mois. Quand je dis réserve, l'argent était là. Donc, l'État ne se souciait même pas pour dire voilà, le mois-là, on aura des difficultés pour payer. Vous, vous venez, vous dites vous faites le coup d'État. Vous mettez plus de 14 000 personnes à la retraite. Où est l'argent de ces gens-là D'autres, jusqu'à présent, les retraités-là n'ont même pas encore touché à 5 francs. Vous vous dites que non, la vie la vie était chère à cause de ces anciens-là. Vous êtes en train de les humilier, les docteurs cassolés. Mais vous, vous êtes venus. Vous, vous dites que vous ne voulez pas. Mais la vie des Guinéens, c'est misérable. Le coup d'État, ça a servi à quoi Bande de bandits, de narcos, de tonovides, d'arrogants, de traîtres que vous êtes vous avez apporté quoi? Quel changement? C'est sur les chantiers du président Fakonde. Tous les grands projets du président Fakonde. Mine contre infrastructure Grâce au président Fakonde. Pour dire oui, nous, nous aussi, on doit gagner. C'est pourquoi il y a ces chemins de faire, beaucoup de projets. Tous ces échangeurs. 75 km de route. Les voiries de Conakry. Tout ça. Donc tout ça là, les bandits viennent se taper la poitrine comme ils ont apporté. Mais d'abord, c'est d'améliorer les conditions de vie des Guinéens. Le travail, il n'y a pas d'activité. Mais on est là, oh, il est en train de travailler, il est en train de travailler. Tu as faim, le bandit est en train de travailler. Non, Bakary, pour, pour la douane, ça fait pitié. Pour la douane, ça fait pitié actuellement. Et je vous ai dit, regardez le port. À chaque fois, ils ne font qu'augmenter. Parce que les recettes sont maigres. Ils ont augmenté les taxes douanières. Les opérateurs économiques commencent à quitter. Je vous avais dit il y a trois mois de cela. Donc, regardez le port de Conakry aujourd'hui. Et avant, 24 heures sur 24, le nombre de conteneurs qui sortaient. Mais aujourd'hui, par la faute des tonneaux vides, des incompétents. Ils sont venus mettre tout en l'air. On avait cette chance. Les Sierra Lyonnais venaient dédouaner leurs marchandises en Guinée. Les Libériens. Cela aidait. Voilà. L'état guinéen. Beaucoup. Imaginez le Libérien qui quitte chez lui. D'abord, il rentre sur le sol guinéen. Sur la route, il mange. Il mange. Il vient encore. Il loge dans les hôtels chez nous en Guinée. Il prend son véhicule, il met le carburant guinéen dedans. Il y a de ces pays qui ne vivent que du tourisme. Il y a de ces pays qui ne vivent que du tourisme. Mais nos tonneaux vides n'ont pas compris cela. Le port de Conakry était moins cher. Le Mali, même les Ivoiriens. Les gens venaient à Conakry. Tout ça là, c'est ce qui faisait que oui, il y avait l'activité. Les transporteurs, les commerçants sur la route... Mais est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école, d'être savant pour comprendre tout ça, ce mécanisme Mais comment on a affaire à des tonneaux vides, à des arrogants, à des bons à rien? Regardez aujourd'hui la situation économique du pays. Regardez la situation. C'est pourquoi, quand je vous dis, moi dit c'est un vous C'est un vous -rien, Si ce n'est pas l'armée guinéenne qui peut accepter des vous -rien comme ça à la tête, quoi il est commandant des forces spéciales Moi, vous vous êtes à la tête de Bata. De Samouria, quand je, me, quand je vois des, des Sadibas pareils, des Philippe Magas, ça dit des hommes forts. Vous, vous avez 10 000 fois l'expérience qu'un bandit. Vous vous laissez manipuler à cause de Idi Amin, aujourd'hui qui se fait des milliards. La reconstruction des camps militaires, 200 millions de dollars. On prend le contrat, on donne à KPC qui est en train d'enrichir de, Idi Amin. Un simple gendarme, vous les militaires, vous êtes assis. Que non, c'est l'armée qui a fédéré Dumbuya. Les gardes de Dumbuya aujourd'hui, leur prime est passée de 1000 à 1500. Leur prime. Chaque semaine, ils ont 2 millions. Leur prime, pas leur salaire. Ils ont encore d'autres primes de 2 millions. Chaque semaine. Pour que oui, ceux-ci là deviennent des escadrons de la mort pour Dumbuya. Vous, l'armée, vous êtes en train de crêver de faim aujourd'hui. Le civil que vous avez enlevé là. Vous avez tout eu avec le présent. Augmentation de salaire. conditions de vie. Beaucoup de choses. Même les militaires qui partaient. À Kidal. Il y avait des comptes à devises pour eux. Tout le temps que tu fais là-bas. Tu reviens. L'argent est sur ton compte. En devises Parce que c'est les Nations Unies qui payent. Mais aujourd'hui, Idi Amin fait ce qu'il veut de cet argent. Personne ne peut parler. Personne, les soldats qui vont à Kidal, au temps du président Alpha Condé, il y avait des comptes à devises pour eux. L'argent que la CDAO et eh, les Nations Unies donnaient, l'État guinéen se servait pour acheter les armements pour le pays. Maintenant, on remplaçait cet argent-là dans nos banques. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, il y a mis une fait. Avant le coup d'État, il y avait plus de 200 millions, du dis bien, 200 millions de dollars. Ça, si le bandit là, Idi Amin, a parlé de la reconstruction des camps et le ce projet s'élevait à 200 millions, c'était pour manger l'argent qui était déjà dans les caisses. Parce que l'État guinéen, je vous avais dit, ne touchait pas à cet argent. Idi Amin est venu, il a fait ce qu'il veut. Il est le ministre de la, de la Défense, il fait ce qu'il veut de cet argent. Parce que le bandit, le Mamadi Doumbouya, il ne sait rien de tout ce qui se passe. C'est incroyable Bon, C'est incroyable est ce qui se passe dans notre pays. Vous n'avez pas vu quand il est venu acheter les tenues militaires. Pourtant, il y a l'usine en Guinée pour les militaires. Le président Fakonda avait donné ça. Au lieu de travailler sur ça, non, il va acheter... Regardez cette tenue-là. Quand vous regardez la tenue des Burkinabés, des Maliens, des Sénégalais, des Ivoiriens, et quand vous regardez... Cette tenue des bandits, ceux qui viennent imposer à l'armée guinéenne, à, à la police, à la douane, à la jeune Regardez. alors alors comment on dit ça, les, les pains de funérailles. Avec ça, qu'on en cause, ceux peuvent changer le pays. Crâne rasé, Idi Amin, Nyangbo, Lufa. nakamedi Il n'a même pas honte, ce vieux-là. Plus traite que Idi Amin. Toi, tu venais fouille-fouille fou, fou, grâce au président Alpha Condé. Il est devenu directeur de cabinet. Ils ont tout fait pour ce traiter, pour ce malhonnête. Et c'est lui qui a, qui, a, qui a motivé son petit à trahir le président Alpha Condé. Ce, ce crâne rasé, Idi Amin. Hein? Regardez-le ici. On dirait un vrai villageois. Regardez-le à à Beboni. Regardez-le. Hein Regardez. Hein Celui qui était le chef d'état-major de l'époque, ils ont tout fait. Saboter l'avion de Kelefa Diallo. Saboter l'avion. Idi Amin, je dis, tu as saboté. Jusqu'à présent, tu n'as pas donné le rapport. Dieu seul sait ce que tu as fait. Parce que c'était ça ton vœu, de devenir le chef d'état-major. Et c'est que le président Fakonde n'a pas accepté. Et c'est là que tu as commencé tes complots contre le président Fakonde. Parce que vous saviez ce que vous avez fait de l'avion de Kalefa Djalo. Paix à son âme. Et c'est là-bas tu as commencé maintenant à préparer tout ton plan. Le faux coup d'État contre le domicile du président pour éliminer les dégôles, les tchams, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il a commencé. Ce malhonnête de, de Idi Amin. Nyangbo. Et après ça, vous avez vu ce qui s'est passé à Kindia, M. Condé et son enfant, ainsi que les soldats qui étaient forts là-bas. Si M. Condé était vivant, le coup d'État, de la manière ils ont mis Sadiba à Kindia, pour empêcher les militaires, les commandos de descendre sur Conakry, parce que c'est la récompense de Sadiba, aujourd'hui, chef d'État-major, le fait qu'il a empêché les commandos là-bas de descendre. Tous ceux qui ont empêché les gens de sortir des camps, ils les ont tous nommés. Ils les ont tous nommés. Ceci faisait partie de leur plan. Toutes leurs réunions qu'ils faisaient à Kindia. Ah, C'est incroyable. Mais Almiri non, que vous allez continuer à tromper le peuple de Guinée. Et tous les militaires qui étaient fidèles au président Fakonde, ils ont monté des faux complots contre ces militaires pour les créer des problèmes, pour les éloigner du président Fakonde. Je vous ai dit, le mensonge, c'est juste un temps. Mais aujourd'hui, l'armée, tout le monde a compris. Si vous voyez que le bandit, aujourd'hui, il a peur, Mamadou Doumbouya a peur d'annoncer pour sortir. Parce qu'il sait que oui, l'armée n'est pas dans l'esprit de ces bandits-là. L'armée guinéenne, non. Les gens sont dans le regret, de la manière que le peuple, même ceux qui ont dansé le 5 septembre, pensant que oui, c'est un changement, le président Alphaconde est tombé. Aujourd'hui, c'est pareil dans l'esprit des militaires. Parce que tout le monde est fatigué de ces menteurs-là. Ils ont trompé les gens. Regardez. Regardez, Mamadi ici. Ce coup d'État n'est rien d'autre qu'une trahison. Des malhonnêtes. Manka Kadri Nyangboulou. Manka Kadri Nyangbolu. Wallahi, si le président Fakonde avait un peu le chef d'État-major, il n'allait jamais le trahir. S'il avait un forestier, il n'allait jamais le trahir. S'il avait un sou, n'allait jamais le trahir. Là, ça n'a compté après. Le papa d'Amara, ce n'était pas le dernier chef d'état-major. De fait, général, là, ça n'a compté. Là, ça n'a compté après. Il a changé. Même fois. Mais ils l'ont jamais trahi jusqu'à sa mort. Moi, je le disais avant. J'ai dit ceux qui vont gâter le pouvoir de président Fakonde. je ne savais pas. fonko non. Même je le disais chaque fois dans mes vidéos. Mais, Manka, boulou. Après, ce sont les mêmes qui accusent les autres. Et ils sont ethno. Allemagne, all temps Pourtant, eux-mêmes, il n'y a pas plus ethno que eux. Ces gens-là. Il n'y a pas plus ethno que les idiamines, les, les balala, les amara. Les laïmadi. Il n'y a pas plus ethno. Vous avez entendu cette bêtise Lorsque Charles Wright était à Kanka il dit aux sages que le moment venu, il va leur dire pourquoi il a fait le coup d'État. Que lui ne va pas prendre le pouvoir dans la main des malinqué pour donner à quelqu'un d'autre. Ça, c'est les, les propos... de des responsable, ça, si ce n'est pas un ethno, Nyangbo, Nyangbo, Nyangbo. Lou. Comme il y a des gens qui n'ont pas jusqu'à jusqu présent compris hein, que le président Fakonde, il ne nous aimait pas, il était comme ça. Voilà, et vous allez bien comprendre. Pourquoi vous étiez en train de dire que le président Fakonde ne vous aimait pas C'est ceux-là qui étaient autour du président Fakonde. Ce n'était pas le président Fakonde. Parce que le président Fakonde, <rire> il dit là avec tout le monde. Il dit là avec tout le monde. Mais chaque fois, il y a des gens, on les explique, ils ne comprennent pas. Autant du président Alpha Condé. Ceux, ceux qui faisaient que, oui, les frontières du côté du Sénégal étaient fermées là, c'est eux qui sont là aujourd'hui. Mais jusqu'à présent, on explique qu'il y a des gens, ils ne comprennent pas. Continuez. Maintenant, vous allez bien comprendre. J'ai vu un la dernière fois, j'ai ri même. Il dit le président Alpha Condé, le président Alpha Condé, qu'il était moins. Moins ethno. Non, non, non. Je dis, il ne faut pas mettre moins. Il faut dire, il était ethno. Là, vous allez bien comprendre. Celui qui n'est pas ethno, là, c'est lui qui est là. Celui qui n'est pas ethno, là, c'est lui qui est là. Vous allez, bien le, vous allez bien le sentir. Vous allez bien sentir Mamadi. Vous ne le connaissez pas d'abord. <rire> Gaïeko, présent Alpha Condé, lui, il était moins ethno que même Mamadi Doumbouya. Pour lui, c'est flagrant. Ah, Vous n'avez rien compris. Quand je vois des gens parler. Vous savez, je vous avais dit depuis le début du coup d'État. C'est pourquoi j'ai dit, si, si vous me voyez attaquer El Asseludale, si ce n'est pas les élections, insultez-moi. Parce que je dis, ce n'est pas El Asseldara qui a fait le coup d'État. Ce n'est pas l'UFDG. Non. Les bandits ont fait le coup d'État pour sauver leurs têtes. Maintenant, c'est pour tromper tout le monde. Ils ont fait un discours le 5 septembre. Oh, les gens ont applaudi. Il y a d'autres même qui ont dit, non, non, non, non. Voici le sauveur, c'est rentré. Ils ont traité le président Alpha Condé de tous les mots. Mais on a oublié tous les mots là aujourd'hui. Les gens ont oublié tous ces mots là aujourd'hui. Vous avez compris maintenant, vous avez vu pourquoi je vous avais dit dès le début. Parce que Mamadi Doumbouya n'est rien d'autre qu'un bandit. Les gens, l'entourage du président Alpha Condé, les Idiamines, ils ont trompé le président Alpha Condé. Ils l'ont trompé sur tous les plans. Donc je vais